Dominique, euh, tu utilises les Playmobil pour euh, tes séances de simulation, jeu de rôle. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi les Playmobil plutôt Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'ils sont extrêmement nombreux. Alors, on estime à l'heure actuelle qu'il y a plus de 900 millions de Playmobil. Euh, Tiens-toi bien Antoine, s'ils se donnaient tous la main, ils ferait deux fois le tour euh, du monde. Donc là déjà on ne faisait pas le poids vis-à-vis d'eux dans le trait de plaisanterie, c'est-à-dire qu'ils sont implémentés partout, ils sont implémentés partout depuis extrêmement longtemps. Donc la première hypothèse que l'on a formulée pour pouvoir l'utiliser c'est qu'a priori tout le monde devait connaître le Playmobil. Et on a fait une enquête au préalable de nos étudiants et 100% de nos étudiants avaient joué au moins une fois avec des Playmobil. Donc on était déjà sur un terrain plutôt rassurant euh, d'un outil qui était quelque chose de familier. Bon. Euh, il faut savoir qu'on a fait le choix aussi des Playmobil parce que les Playmobil euh, ont des actions euh, communautaires, euh, ont des actions sociales, n'ont pas de fait de guerre. Donc, ça, nous c'était était extrêmement important au niveau de la Suisse qui n'est pas de fait de guerre. Euh, bon, c'est un peu plaisanterie, mais, mais c'est vrai que voilà, les actions sont surtout sociales, avec des interactions qui sont puissantes entre les Playmobil. Euh, après, troisième, troisième point, euh, plus sérieusement, pourquoi on a proposé les Playmobil euh, Parce qu'ils offrent l'avantage d'être faciles à transporter. Euh, à mettre en œuvre. Euh, ils sont d'une précision visuelle euh, facilitant l'immersion. Euh, je ne sais pas si tu te rends compte un peu euh, tous les outils. Euh, c'est juste, euh, juste extrêmement incroyable et puis c'est peu onéreux voilà. vis-à-vis d'une simulation euh, 3D avec des acteurs ou des, des simulateurs patients. On, on, voilà. on se disait que c'était facile à mettre en œuvre hein, pour, pour avancer un petit peu nos, nos recherches euh, à ce niveau-là. Et donc ça, c'est quelque chose que tu pas avec un, un autre type de, de, de jouet alors, euh, alors, de par le caractère immersif hein, de notre dispositif, euh, la réalité euh, visuelle euh, très pertinente des Playmobil, le plateau de jeu, euh, on s'en sert comme, comme un outil de médiation, de médiation thérapeutique, euh, selon les théories euh, de Mélanie Klein, euh, qui permet de, de, de parler, d'associer librement c'est un moyen, bah moyen d'accéder euh, à des représentations internes. Euh, et ça, c'est symbolique des étudiants. Et souvent, ce type de représentation nous manquait dans l'analyse, entre autres, des erreurs, de savoir qu'est-ce qui avait pu se passer à ce moment-là, de par ce fait, et cette absence de frein par le réalisme, euh, ça nous a permis d'atteindre, de, euh, des, des, enfin, de commencer à apercevoir euh, des, des réflexions qui nous intéressent énormément. Alors, est-ce qu'on aurait pu le faire euh, avec d'autres Alors, d'autres jouaient certainement. Euh, parce que le jouet en tant que tel, par son absence de règles, euh, euh, voilà, permet une introspection. Et euh, donc on n'est pas contraint. Donc D'autres jouets sûrement, d'autres figurines, je ne crois pas. Euh, on a cherché sur le, le marché un petit peu d'autres figurines qui pouvaient donner ce niveau euh, immersif. Euh, les seuls qui pouvaient s'en rapprocher euh, étaient, étaient les Lego. Et, et on a questionné les étudiants sur la pertinence d'utiliser les Lego. Mais maintenant, il y a toute une série euh, santé qui est sortie chez Lego. Et malheureusement, pour le, enfin ou heureusement, je ne sais pas si c'est euh, le champ euh, habituel du Lego, euh, nos étudiants ont tous répondu que le Lego était un jeu de construction, n'était pas un jeu de relations sociales. Voilà. Donc on a abandonné cette idée, le, le jeu de relations sociales devait primer, puisque nous on est dans de l'intégration, donc on, a, on est dans des capacités euh, à être moi avec mon savoir au milieu d'un environnement, donc il fallait vraiment qu'il y ait cette, cette collaboration, euh, qui puisse s'exprimer euh, en, en, en tout point. Voilà. Et les Legos, on les a gardés quand on est dans des champs euh, type médecine de catastrophe où là, il y a de la construction au préalable euh, d'une action de soins. Et, et on travaille de partenariat avec euh, d'autres partenaires sur Lausanne, euh, tels que les équipes euh, des secours déblaiement et autres, qui, elles, euh, privilégient ce, ce type d'action. Mais pour l'instant, dans notre, notre objectif euh, pédagogique, qui est euh, l'analyse intégrative des savoirs en troisième année euh, de programme Bachor en soins infirmiers et en médecine, euh, il s'est avéré qu'une figurine avec euh, le plus de réalisme, euh, dans un contexte immersif, euh, répondait plus favorablement.